Chers traders et investisseurs, mardi 10 septembre, bonjour. Alors ce marché est clairement un marché d'attente. Attente de la BCE jeudi. Le marché attend une politique encore plus accommodante. Voyons s'il sera exaucé ou rassuré. Et donc les marchés varient très peu et la volatilité intraday est bien évidemment faible. Les mouvements donc le sont également. Il faut, chers traders dans de tels marchés, chercher à faire des petits trades adaptés à la volatilité. C'est exactement ce que nous avons fait ce matin, en effectuant 4 trades gagnants sur 4, accompagnés d'une médaille. Et n'oubliez jamais que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais la bonne nouvelle est qu'en Atraday, les paysages et environnements changent tous les jours. Donc cela ne durera pas. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée et à demain.